Good morning. allez, idén, le titre aujourd'hui l'élonishmat, Avraham, Mordechai, ben Fani, ben ainsi que l'irfouat Arabon, Shmuel ben Lea, et Léa bat-al-Esheva. Si vous souhaitez aussi déduire une prochaine étude de Mishnah contre le titre de communauté éternelle, nous étudions Maserhatumad Katan perikvet Mishnah Aleph. Mi Shafach et Zetav, Vero Evel Oones, O Shait Poalim, Toen Koran rishona Umanichal Lakharam Oed. Rabbi Rabbi Je traduis, et après on explique. et Zetav, celui qui a retourné ses olives vers oevel et ensuite il a eu un deuil, au ones ou un empêchement, au shit ou pour aller encore des, des, de ses employés qui l'ont trompé, planté. Ils devaient travailler, ils n'ont pas travaillé. Et donc, dans la situation où on se retrouve, il y a un problème, c'est que les, les olives qu'il avait retournées, elles, elles risquent de, de, de pourrir. Et sur ça, la Mishnah nous explique, eh bien, tu sais ce que tu fais Tu mettras dessus la première poutre, la poutre pour la première fois, et tu la laisses telle qu'elle jusqu'à la fin de Cholamoued. Ça, c'est, divir la on explique un petit peu mieux, et non, je continue quand même, un tout petit peu encore. C'est aussi qui, qui discute sur ça, Rabbi aussi, Omer. Je et Gomer et gaffe Non, si déjà tu dois t'occuper maintenant de ces olives, tu fais tout ce qu'il faut comme il faut. Tu les retournes, tu les, tu les, tu les, tu les finis, tu pourras les, même les, les broyer, les récupérer, l'huile et même en faire ensuite des gaffes qu'est C'est que tu vas mettre le couvercle comme il faut. On explique un peu de quoi on parle. On parle en fait que, il y a cette michelle, la prochaine michelle, ça va être un peu, un peu la, la même chose là on a parlé d'huile, là-bas on va parler de vin, mais la même marque exactement, avec avec, en plein milieu d'une préparation, pour faire de l'huile d'olive, il fallait prendre en fait des olives, et l'usage c'était d'abord de les laisser telles quelles pendant un certain temps, et comme ça elles elle chauffaient, elles commençaient un petit peu à, à, à malaxer dans le... à, à macérer dans leur, dans leur chaleur, dans leur vapeur, et puis après on les écrasait une première fois, et quand on les écrasait, ça commençait à faire couler leur jus. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il faut absolument... Dépêcher ensuite de le retourner pour qu'elle continue, pour les, pour les, pour qu continue à, écra à écraser et pour qu'elle continue à sortir leur jus. Sinon, ça peut pourrir. Donc en fait, on se retrouve dans une situation maintenant où as commencé. quelqu'un a commencé avant Kholamoued, il a commencé à travailler, à travailler ses olives, puis finalement il a un empêchement qui va faire que maintenant il se retrouve pendant Kholamoued, avec le devoir de continuer ses olives, à travailler dessus. Parce que s'il laisse tel quel, ça va tout pourrir. Donc, il faut les sauver. Pour éviter une perte, on a le droit de travailler. Et sur ça, la Mishnah, elle va, va, elle va nous apporter une marque loquette. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement Selon la Bioda, on pose juste une poutre. On repose la poutre sur elle, mais c'est tout. On tourne plus, on en plus. Et selon la Bioda aussi, puisque c'est ce sens je te permet de travailler, travaille plus. Voilà pour, de manière grossière, la Mishnah. Maintenant, on reprend encore une fois, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de détails. Donc, on parle maintenant que quelqu'un, pour faire des olives, il fallait donc les mettre ensemble, qu'elles s'écrasent, elles vont commencer à sortir leur jus. Il y a ensuite de de moudre les olives, les broyer complètement, et comme ça, ça avait ensuite sorti tout, tout, toute leur huile d'olive. Et qu'est-ce qu'il a eu, le pauvre Pourquoi il n'a pas pu continuer Il a eu, il était, initialement, il avait prévu son coup, six jours avant Pessah, avant Chavo, avant, avant Soukot. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, il a eu un empêchant. Par exemple, il a eu un deuil. Donc de là, on a pris une alaka très importante, que les, les choses qui sont interdites pendant mois ils sont aussi interdites pendant les jours de deuil. Pendant les jours de deuil, on n'a pas le droit de travailler chez l'Oneda. Quelqu'un qui a un nom de lié, il n'a pas le droit de travailler. Ok Ou bien encore, il a eu honnête, il a eu un empêchement, pour X raisons, comme si. Oui, il nous dit, en bas le Tifat Israël, c'est la haute guimelle. Oui, on ne précise pas exactement. Ah, il précise exactement, ça rapporte dans le champ d'autres aussi. Par exemple, il l'a oublié, ou il ne savait pas que c'était à sourd. Ça s'appelle qu'il a eu honnête, même ça, c'est considéré comme honnête. Donc maintenant, il avait, quelques jours avant Pessah, alors qu'il aurait pu travailler préparer son cou et son huile d'olive, il a eu des empêchements, ou même parce qu'il s'est trompé. Ou bien It ou mais il a invité des, des, des travailleurs à venir, des gens qui allaient des employés à venir travailler, et puis ils ne sont pas venus, ils n'ont pas prévenu avant, et puis, maintenant ils se retrouvent qui rentrent en Pessard avec ces olives qui ont été prunes une première fois, concassées, mais qui n'ont pas encore été bien écrasées pour sortir leur, leur, leur, leur, leur, leur huile d'olive. Alors tout ça maintenant on a une loquette que c'est délicat parce que c'est pas assez précis, c'est pas précis du tout enfin, dans les commentateur d'ici, quelle est la différence exacte De manière générale, puisqu'on est, faire un travail pour éviter une perte, même si elle va pas te ça ne va pas te profiter pendant éviter la éviter une perte d'argent, tu as le droit de faire. Donc là, si tu as tes olives qui sont en train d'être, qui risquent de pourrir, tu auras le droit de travailler en théorie. Mais faire quoi exactement Alors Abiyouda, eh il te dit, tu sais ce que tu fais, tu vas pas commencer maintenant à les moudre et à faire sortir toutes les olives. Non, je ne te permets pas autant, je te permets juste de faire un petit peu, c'est que tu vas prendre une nouvelle poutre, tu vas leur mettre dessus comme ça, ça va continuer à écraser. Dès que tu vas mettre la poudre, la poutre dessus, ouais, ça va les écraser. Ça va éviter maintenant que, euh, que ça va pourrir. Dès que ça en travaille, en fait, ça ne pourrait plus. Ça, c'est la vie de Rabbi là Mais donc, si vous faites attention, il a dit que tu sauves. Sauve les pots cassées, sauve les pots avant qu'ils se cassent. Mais il ne nous a pas donné plus que ça, plus de permission. Sur ça, Rabbi aussi, il va te dire non, tu fais tout comme il faut. Si tu as droit, tu as déjà commencé à le faire. Euh, le droit de toute façon à maintenant à sauver leur, leur perte, et ben si déjà fait complètement fini de les euh, fini de les de décraser toutes les olives récupère l'huile et ferme les même les tonneaux gaffe c'est-à-dire la gouffe. gaffe c'est le go à très vite c'est le couvercle de la du tonneau dans le droit le fermer ensuite pendant la moelle aussi parce qu'en fait alors maintenant c'est pas présent le, le point de discussion exactement quel est le point il y a une petite machoote d'ici et de c'est la gars de Rebecca Viguer, je ne sais plus, qui, qui explique que, en fait, la différence, elle est que, selon Abiyouda, le mot-clé, selon Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui va nous dévoiler le mot-clé. C'est comme il va te dire, que Kedarko, comme c'est d'habitude. Soit selon Rabbi Meir, puisque tu as la permission de travailler mitvar à Aved, avec quelque chose qui est en situation de perte, tu as le droit de, de, de, de, de faire un travail pour le sauver, pour éviter qu'il va se perdre. Et bien, dans ce cas-là, il va te dire, Rabbi aussi, tu fais tout, dès que tu as, as le feu vert, le feu vert fonctionne normalement. Rabbi Oda, malgré le feu vert, tu travailles à minima, que si ça peut te suffire de mettre la poutre dessus, tu mettras juste la poutre sans pouvoir continuer à t'occuper de toute tout l'huile qui va couler. D'accord Mais c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachakoltou Sela.